Valentina, on s'est rencontrés en primaire. Puis à notre entrée au collège, nous nous sommes perdus de vue. Là, en quatrième, voilà de nouveau réunis. Le jour où je t'ai vue, je me suis arrêtée. Stupéfaite et puis, quand il nous a annoncé que l'on était dans la même classe, waouh, je me suis arrêtée de respirer. Je voudrais te dire que notre amitié est plus forte que tout. Même la classe peut en témoigner. Parfois des hauts et des bas, beaucoup de bas. Mais à la fin, on se reparle toujours. Notre amitié à vie, Yasmine. P.S. Une blonde ne peut pas vivre sans sa brune. Euh, ça me rappelle euh, ma meilleure amie que je connais depuis le CP. Donc, elle est black, donc là, ça me faut aussi penser. parce Une blonde ne peut pas vivre sans sa brune, et bien, une blanche ne peut pas vivre sans sa, sans sa noire, on va dire ça. Et, euh, et en fait, on fait la même taille aussi. Donc, on est les deux grandes perches qui se, qui se baladent dans la rue. Sa Famille, c'est aussi comme une deuxième famille pour moi. Euh, sa mère, c'est devenue ma marraine. Enfin, euh, il y a tous des liens qui, comme ça, qui se sont créés. Et, euh, et ben, c'est vrai que j'ai passé énormément de temps dans leur maison. Euh... Même les parents, ils disent, c'est notre deuxième fille. <rire> Tellement je passe des temps là-bas.